tu fais percer la langue Alors je sais que la réponse que vous voulez tous savoir c'est est-ce que ça fait mal Mais on va aller par palier mon petit chéri On va faire ça dans l'ordre. Tout d'abord comment ça s'est passé Et surtout pourquoi j'attends une semaine avant de vous en parler Tout simplement, lorsque m'a percé la langue pendant une semaine ça a gonflé, c'était énorme, bavant, dégueulasse, Je ne pouvais pas parler, enfin si, mais très peu je, je vous hôtels je pouvais à peine manger des trucs solides, j'étais à la soupe et au Mister Freeze. Je te dis que c'était pas un super été. Et j'avais quand même envie de resplendir devant la caméra. C'est pourquoi je reviens vers vous une semaine après, voire même deux, pour être sûre que tout soit bien stabilisé. Alors pourquoi je l'ai fait C'était un peu sur un coup de tête, j'étais avec ma petite sœur, on se baladait, elle règne je me suis dit, pourquoi pas Quant à elle, elle s'est fait l'élix Hélas je n'ai pas pu vous filmer ma souffrance lors de l'acte parce que d'un côté ma perceuse ne voulait pas et de l'autre ce n'est pas très hygiénique tout simplement Donc fermez les yeux et imaginez-vous je suis là allongée seule sur une table, à l'agonie ayant tellement peur Et là ma perceuse arrive toute joyeuse déjà elle arrive à me mettre en confiance et ça c'est le principal pour ne pas avoir mal parce que si vous avez peur vous aurez mal et donc elle discute un peu avec moi pour me mettre en confiance et ça commence. C'est-à-dire qu'elle est adepte du freehand, c'est-à-dire qu'elle ne va pas prendre de pince affreuse qui te perce la langue. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder tout simplement mon anatomie. Oh yeah Trouver mes deux muscles, en fait, au niveau de la langue, on a... <rire> c'est très dur de montrer et de vous parler. On a deux muscles, là et là, et donc au milieu c'est un septum là où les langues... Euh, lors de la formation, attention petit cours de science, lors de la formation de la face, on a les bourgeons de la face qui vont se, se souder tout simplement. Et donc la langue va se souder. D'où le fait qu'on a deux muscles et que notre visage soit symétrique. Ou pas, parce que j'ai quand même un œil qui dit merde à l'autre. Hein. Donc elle a regardé où se trouvaient mes muscles et elle a bien sûr percé au milieu pour ne pas atteindre des muscles parce que là, c'est quand même plus douloureux. Hein je suis pas venue ici pour souffrir, ok Tout d'abord, je fais un bain de bouche pour avoir un milieu aseptisé. Puis, j'ai attendu qu'il prépare tout son matos. Et c'est là que tu flippes, parce que tu le vois, qu'il sort des aiguilles grosses comme ça, des petits percings gros comme ça. Et tu te dis, oulala, là là, ça va faire mal. Donc avec un crayon, il va faire au niveau de ma langue des petites euh, marques, tout simplement, pour savoir où est-ce qu'il va percer. Et en même temps pour montrer si je veux plus en avant, plus en arrière, plus sur les côtés, je ne sais pas... À gauche, à droite Puis il attrape la langue avec ses doigts gantés Et là tu flutasses, tu flutasses, tu essayes de te détendre mais tu ne peux pas Et là flop, l'aiguille, le bijou, c'est fait Rien, pas de douleur, que dalle Pouf. Mais le problème c'est après Alors la première chose qui se passe c'est que comme t'es pas habitué Lorsque tu veux boire quelque chose, manger quelque chose t'as l'impression que tu vas l'avaler ne t'inquiète pas, il est bien serré et même si tu l'avales, j'ai dû avaler 3-4 billes toujours là, toujours vivante toujours la banane ensuite j'ai eu droit aux recommandations donc contrairement à tous les piercings que j'ai pu vous montrer que ce soit les tétons, euh, le tragus, l'hélice que j'ai d'autres le nombril <rire> On ne va pas avoir les mêmes soins puisque tout simplement c'est dans la bouche, c'est une muqueuse donc ce n'est pas la même chose. On va avoir droit à des bains de bouche trois fois par jour pendant cinq jours et ensuite stop. Il faut avoir une bonne hygiène buccale, c'est essentiel pour avoir une bonne cicatrisation et entre autres ne pas puer de la gueule. Comme d'habitude on ne touche pas le parting avec nos doigts pleins de miasme, évidemment. On ne consomme pas d'aspirine ni d'alcool puisque ça va fluidifier le sang, hémorragie, blablabla bla bla, du sang partout, ce n'est pas bien. Et l'alcool est très dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Alors un truc qu'il faut que vous vous rentriez dans le crâne, mes petits chéris, c'est qu'on ne désaffecte pas un persine s'il n'est pas infecté. Alors il faut croire que ma caméra n'a pas supporté une vérité aussi cruelle, mais elle <rire> s'est éteinte. Tout simplement, on ne désinfecte pas un piercing que ce soit avec de l'alcool, de la biceptine, de je ne sais pas quoi, parce que ça va tout simplement irriter le canal et mettre beaucoup plus longtemps à cicatriser. Et pire, ça pourrait faire l'effet contraire et provoquer des infections, des, des, des petites euh, excroissances, tout plein de belles choses que vous ne voulez pas. Bref, si vous voulez d'autres infos sur les différents piercings, je vous mets dans le petit petit ma playlist sur tout. Les personnes que j'ai réalisées, donc que je connais, je peux vous en parler Enfin réaliser, on me les a fait subir plutôt Mais c'était mon choix Revenons à nos moutons et plutôt à la langue On va aussi éviter de fumer les enfants, il ne faut pas fumer, ce n'est pas bien On évite les contacts oraux et orogénitaux Désolé chérie Et ce pendant 3 semaines 3 semaines et donc ce que je dis toujours lorsqu'on pose la question Est-ce que ça fait mal, c'est l'après Comment ça l'après Tout simplement Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger Puisque notre langue va devenir un énorme steak Purulent et rien que d'ouvrir la bouche Va être une torture Alors évidemment ça dépend des gens, là qui vont te dire Ah non, euh, moi j'ai même pas gonflé Je me suis fait hein, un hamburger juste après hein. Oui ben pas moi Moi j'ai passé deux semaines à la soupe Cela dit, j'ai quand même perdu un sacré petit poids <rire> Comme quoi ça n'a pas que du mauvais, donc premièrement, il faut beaucoup, beaucoup boire évidemment de l'eau. Hein. Il faut éviter tout ce qui est alcool, puisque ça va en fait, ça va désinfecter le piercing comme de l'alcool à 90 degrés que j'achète en pharmacie et ça va euh, l'irriter, potentiellement l'infecter. Bref, c'est pas bon, <rire> surtout les alcools forts. Adieu, mes petits rhum arrangés, les on va éviter tout ce qui est trop chaud, trop brûlant comme l'été, les cafés, les soupes bouillantes. Mais on va préférer plutôt des aliments tièdes. Niveau aliments, moi je me suis contentée... contentée... je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. Je me suis contentée de choses molles et de choses liquides. Ouais, glamour. Donc qu'est-ce que j'ai mangé finalement Ça a été des, surtout des purées de légumes donc réalisées par moi-même qui suis une grande cuisinière. <rire> C'est-à-dire que j'ai mélangé tout ce qu'il y avait dans mon frigo, des courgettes, des haricots, de la salade, c'était purement infâme. En plus, je noyais le tout avec beaucoup d'eau pour que ce soit bien liquide et facile à avaler. Il n'y avait même pas le goût de légumes, c'était juste de l'eau aromatisée aux plantes, c'était dégueulasse. Cela dit, comme ça, ça passait bien et tu as une super cure des tops pendant deux semaines. J'ai aussi consommé des substituts de repas comme les germes a, blablabla, qui suffit de boire. Puisque finalement, il y a tous les minéraux essentiels, tout ça, et ça reste dans des proportions liquides ou molles. Et vraiment beaucoup, beaucoup de glace. Et là, j'étais trop contente. Alors, mon petit péché mignon, c'est les sorbets à la cerise. C'est une pure tuerie. Je me suis aussi fait beaucoup de quatre-quarts aux légumes, puisque c'est quelque chose d'assez mou, avec... Euh... Bah, rien d'autre. <rire> qui permettait de me nourrir un peu le bidou parce que je commençais à crever la dalle. Et même, j'ai réussi à manger un morceau de saucisson, j'étais en plein extase. Parce qu'en fait, ce n'est pas sticker qui est compliqué, c'est plutôt avaler. Ouais, faut pas la sortir de son contexte, la hein. Alors, la langue se cicatrise environ vers 3 mois. De toute façon, il faut attendre qu'elle est complètement dégonflée. Et lorsqu'on vient de se faire percer, on va avoir. Comment dire, de la lymphe je suppose en fait notre langue est blanche il faut attendre que ce soit redevenu couleur normale pour pouvoir changer de bijoux Dans tous les cas attendez toujours de revenir chez votre perceur pour vous le faire changer c'est à lui de le faire Alors souvent ce qu'on dit c'est que euh... Non mais t'es folle, t'as des belles dents, comment tu vas faire quand on en a plus hein En fait tant que tu ne joues pas avec ton piercing tu ne peux pas t'abîmer les dents S'il reste tranquille au lieu de ta langue il est pas en contact en fait. Par contre, je vois souvent des gens jouer avec, tapoter le piercing sur ses dents, surtout quand le piercing est en titane. Et là, évidemment, au bout d'un moment, tes dents on en ont marre et cassent. Donc, je suis allée voir ma dentiste. Je lui ai demandé est-ce que j'avais des problèmes, <rire> est-ce que j'ai des problèmes au niveau de mes dents pour mon piercing. Elle m'a dit que non, tant que je jouais pas avec, c'était parfait. Et là, il y avait aucun dommage. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas évidemment à les mettre en commentaire, je pense pas forcément à tout ce que vous pourriez me poser autant farfelu que soit la question j'espère que tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker, à commenter et surtout à partager je te fais d'énormes bisous et à bientôt, bye c'était Perfection parfaite pour Youtube mmh. Mmh. bon ça c'est fait, ensuite ce qu'on va faire c'est euh, le rasage des sourcils depuis le temps que j'en rêve